des petits oiseaux. Oui, oui, oui, j'arrive, Tiffan, Tiffan Eh hey oh, Tiffan Arrête de faire ce bruit Tu vas démonter ma cabane Ah, décidément Voilà quelques jours, j'ai eu la surprise de recevoir Pif Paf, la girafe. Et voilà que toi, aussi, tu atterris ici. Alors là, vraiment Ok, je comprends. Normalement, tu devais partir avec Pif Paf, « Et tu n'as pas pu la rejoindre, car tu t'es trompé de chemin. »« Ok. »« Ah oui, tu as rencontré des chasseurs, ce qui fait que dans ta peur, tu as changé de chemin. »« Oh, mon pauvre Tiffan, Et bien sûr, <rire> tu t'es perdu dans la peur. »« Je vois, la nuit est tombée, et puis tu n'as pas pu retrouver ta route. » Pourtant, tu avais tout dans ton sac. Et par peur, eh ben, tu as oublié d'utiliser ce que tu avais dans ton sac. Donc, ta boussole, d'accord, ta lampe. Après ce long voyage, une bonne assiette de cacahuètes te ferait du bien. Je ne sais pas s'il me reste, mais on va voir ce que j'ai pour toi. Je vois que tu es toujours dans la joie. Ça, c'est mon oh Oui, Et toujours aussi gourmand. Allez, un petit peu de sport, dis donc, ils font... Oh, regarde Quoi Qu'est-ce qu'il y a Ah là, il y a des fruits Ouais, mais c'est pas des bananes, qu'est-ce que tu veux je te dise Ah oui, mais ça me le fait bien quand même C'est des cerises Bah oui Mais tu vas avaler les noyaux Ah non, pas du tout Bah non, d'abord ça tombe bien, parce que... Ils sont pas mûrs, pour l'instant Attends, faut voir. Ouais, bah dis donc, euh, vraiment, toi, euh, Tiffan t'as donné faim ou quoi Allez, ah, il avait des cacahuètes, et, et moi j'ai faim maintenant mais t'as toujours faim T'as bu ton jus de banane ce matin, ça suffit pas Ah bah non, eh, t'as vu mon ventre Ah <rire> oui <rire> Bah ben oui, je l'ai vu ton ventre. Allez, tiens, essaie de croquer, tu vas voir. J'y vais, hein Courage <rire> Oui Ah <rire> Elle est pas mûre Mais ben oui, je te l'avais dit Faut attendre encore quelques semaines Ah mon dédé, t'es incorrigible Ah ça c'est vrai Bon, on va aller se reposer un petit peu. Ouais, c'est vrai, j'ai beaucoup marché. <rire> non, ça, je pense pas. Non, non, t'es resté agrippé à, à moi. Alors, non, non, ne me fais pas ce coup-là. Ah, j'ai failli t'avouer. <rire> oui, c'est vrai. Bon, dis donc, moi, je trouve que si Tiffan avait été moins distrait, eh bien, il se serait souvenu de ne jamais prendre le chemin de la forêt des Baobabs. C'est vrai, c'est l'endroit préféré des chasseurs. Même toi, tu le sais. Ah oui, ça c'est vrai. Je ne comprends jamais. Bah, voilà. Pourtant, il était équipé. Je veux dire, dans son sac, on était tous les deux. Il y avait tout le nécessaire. T'as mis quoi, toi La boussole Non, j'ai mis la lampe. Bon bah t'as mis la lampe. J'ai mis la boussole et on a rajouté le plan. Voilà. Bah, moi, je comprends pas. Ah moi, je crois qu'il a eu peur. Oui, bah c'est exact. Mais la peur a pris le dessus. Et cela l'a empêché de se rappeler tous les conseils qu'on lui avait donnés. Ah, mais notre Tiffin, nous l'excusons. Ouais, ben, je sais bien, mon dédé. Moi, je l'aime bien, il est marrant. <rire> bah ben, oui, je sais bien qu'il est marrant. Et surtout, je m'entends bien avec lui. Car nous sommes aussi gourmands tous les deux. Oui, et eh ben, ça, je le confirme. Hein. De toute façon, ils sont pareils. L'un, c'est des cacahuètes, l'autre, c'est des bananes. Mais qui sent l'autre <rire> Bon, et quand même, notre typhon il est étourdi. Ouah, wow, mais disons qu'il n'écoute pas toujours, quoi. Il est tellement intentionné sur le désir de manger, surtout quand il y a des cacahuètes, eh ben, qu'il en oublie tout le reste. Ah, moi, j'ai pas de problème avec les bananes. Non, toi, pas de problème avec les bananes Non, mais je rêve. Même ton jus de banane le matin, tu te rends compte Ah, hein, quoi C'est digeste Ouais, bah oui, on va dire ça, quoi. Bref, tu sais, voilà pourquoi il est bon de bien écouter pour mieux agir. Ah, C'est vrai que pour faire moins d'erreurs, il faut écouter ce que les adultes ont à nous transmettre. C'est très, très, très, très important. Oui, je suis d'accord. Même peut-être les grands-parents aussi. Oui, les, pharens, les parents, les grands-parents, ils ont sûrement aussi leur expérience. Euh, oui, surtout quand ils connaissent notre Seigneur Jésus. Ah, moi, je reconnais bien notre typhan. Souvent, je suis pressé de faire des choses et je ne prends pas le temps de demander des euh, conseils. Euh, oui, mais ça, je te comprends. Tu sais, ne t'inquiète pas, d'aider. Cela vient progressivement. Moi aussi, je n'écoute pas toujours. Mais heureusement que la Bible, qui est aussi une boussole pour moi, m'aide à prendre la bonne direction. Ah oui, Jésus est notre lumière qui éclaire notre chemin. Oui mais dis donc, Dédé, d'un seul coup, je me dis là, tu mets pas de teint. Je vois que tout doucement, tu retiens bien la leçon. Oh oui, mais j'ai encore besoin de toi, tu sais, pour m'aider dans les moments difficiles. Allez. Oh mon Dédé, tu es trop mignon. Oui, je sais bien, je serai toujours là. Mais aussi pour faire les fous dans les moments de joie. Oui, arrête, Dédé. Oui, tu sais, c'est vrai, nous apprenons à grandir tous les jours. Jésus est le chemin, la vérité la vie. Oui. Tiens. Et nul ne vient au Père que par lui. <rire> T'as deviné Oui, c'est le chant de Jean-Jacques le Prince, notre ami Jean-Jean. Enfin, on va le chanter ensemble, hein, les amis Allez, ensemble. D'accord, on y va. Jésus est le, et le chemin. chemin, la vérité la vie. Nul ne vient au Père que ta vie, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au père que par lui. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus est le chemin, la vérité, la vie, lune ne vient au que par lui. Jésus est le chemin, la vérité, la vie, lune ne vient au que par lui.